Bonjour à tous, nous sommes le 18 octobre 2021. Euh, J'aimerais regarder avec vous quelques graphiques aujourd'hui, parce que dans le fond, on va faire le tour un peu de ce qui se passe au niveau de l'économie. Euh, la Fed elle-même a été un peu euh, sanctionnée, euh, euh, pas avec des mots très, très importants, mais dire, euh, on a dit à la Fed, est-ce que les résultats escomptés face à l'injection massive de capitaux depuis euh, 2020, depuis mars 2020, est-ce que euh, ça a porté fruit? Et euh, dans le fond, ce qu'on dit, c'est que la Fed euh, va continuer à injecter, mais peut-être de changer leur politique, mais la, la Fed n'a pas d'autre politique. Euh, c'est le gouvernement américain qui a dit ça, c'est pas... Euh, euh, Janet et Hélène, c'est vraiment le gouvernement, ben, euh, certains euh, euh, du Congrès là, qui ont mentionné ça au niveau de la Fed, parce que dans le fond, là, on se trouve à faire un, probablement un renouvellement de, de Powell comme euh, euh, gouverneur de la, de la Banque centrale, là. Euh, parce que là, on renouvelle euh, le mandat où on change de gouverneur de la Banque centrale aux, aux États-Unis. Donc, d'après moi, ça va être. Ça va être Parole qui va rester là. Et sa politique, c'est d'injecter beaucoup, beaucoup de capitaux encore dans les prochaines années pour maintenir artificiellement l'économie qui, euh, qui dans le fond, au niveau de... On va regarder l'économie, là, Qu'est-ce que ça signifie? Parce que dans le fond, aujourd'hui, l'économie américaine, on sait que les entreprises, beaucoup d'entreprises zombies, euh, fonctionnent uniquement parce que des injections de capitaux dans les marchés boursiers. Euh, et euh, la Fed euh, a acheté beaucoup, beaucoup de dettes euh, des entreprises, euh, pas simplement des bons du Trésor, mais euh, elle a acheté, elle continue à acheter des dettes d'entreprises. Donc, ce que ça fait à une entreprise qui euh, n'est pas au rendu, les la rentabilité n'est pas au rendez-vous, mais tout simplement, on injecte des sous euh, dans l'entreprise et ainsi on maintient artificiellement euh, une économie euh, zombie. Mais euh, dans le fond, on n'a pas le choix parce que dans le fond, la solution qu'on a prise, la, la Fed, je dis bien, pas pour, pour moi, pas pour on, on euh, c'est euh, la Fed, là, la, la Banque fédérale avec euh, Paul et Jeannette et Hélène qui se trouvent à être le secrétaire du Trésor américain. La direction qu'on a prise, c'est injecter beaucoup, beaucoup d'argent, le QE à fini et on va continuer de le faire pour régler les problèmes économiques et ce que ça a créé tout simplement, c'est beaucoup, beaucoup d'argent dans les poches de quelques-uns parce que j'ai un premier euh, graphique que je voudrais vous montrer. Euh, ben, dans le fond, on va aller voir le premier graphique ici euh, qui se trouve à être... Oh, je l'ai... Je pense que je ne l'ai pas ici. De ben, toute façon, j'avais un graphique là, mais je vais vous montrer, c'est la même chose, mais euh, en pour constater comment les certains euh, américains surtout ont profité euh, pleinement de cette crise euh, dans le fond, parce que j'avais un autre graphique, je l'ai mis sur mon site web. C'était pas un graphique, c'est un tableau. Là. Mais peu importe, c'est la même chose. On disait, les, on parle des citoyens américains, là, bien entendu. Euh, on a 1,1 de la population américaine euh, où on a des, des actifs. J'imagine, c'est pas simplement les revenus, c'est les actifs de plus de 1 million de dollars. Ben, c'est en to le total c'est 191 euh, trillions de dollars qui euh, ça se trouve être. Euh les plus riches, les 1,1 des Américains les plus riches, qui se trouvent à se partager la tarte de 45 de toute la richesse, bien, des euh, des global shares, c'est les, les actions, mais plus que ça, ça peut être les bons du trésor, ça peut être peu importe euh, les richesses, mais c'est 1,1 de cette population américaine qui détient 45 de toute la richesse aux États-Unis. Euh, entre 100 000 et 1 million qui ont les personnes qui ont des actifs de 100 000 et 1 million c'est 39,1% donc on, on est dans la grande majorité de personnes qui ont beaucoup de d'actifs de, là euh, c'est pas la majorité du monde on est à 11% on est rendu à 12,2% de la population qui détient vraiment beaucoup beaucoup d'argent et là on tombe dans les petits parce que dans le fond c'est pas des euh, on a 13% de de, de de personnes qui euh, ont 10 000 à 100 000 de, de, de possession d'actifs, 57 trillions. Euh, C'est euh, tenu par 32,8 de la population américaine. C'est des... Euh, Bon, ce même pas des riches, c'est des personnes normales qui ont un peu de sous de côté, mais c'est euh, 32 Et enfin, euh, la plupart des Américains sont vraiment euh, euh, pas riches, ont une petite réserve de moins de 10 000 et euh, on se trouve avoir un point trop global cher, puis euh, c'est 55 Donc, euh, si on additionne le 55, à, ça fait 87,8 de de la population qui est vraiment considérée comme des petits épargnants. Et euh, c'est 12%, 12,2% euh, des personnes aux États-Unis qui sont, euh, et même les plus riches, au-dessus d'un million, c'est 1,1%. Donc, c'est vous pour vous montrer la, les inégalités qui existent aux États-Unis, et c'est un peu partout sur la planète, et on se trouve à vivre ça euh, directement à cause de ce que la Banque centrale a fait, parce que je pense que c'est 12 000 milliards d'euros euh, je pense que c'est 12 000 milliards de dollars que, que les, les riches ont augmenté leur, leur patrimoine, leur porte, portefeuille, appelez ça ce que vous voulez, euh, depuis la crise, depuis l'injection massive de l'argent de la part de la Banque fédérale. Et c'est euh, vraiment euh, des inégalités qui sont, qui trans qui sont transparentes aux États-Unis parce qu'on commence à avoir beaucoup de grogne dans la population, surtout avec euh, les politiques de Joe Biden qui incitent à diviser encore plus la population avec euh, ce qui s'en vient en novembre, là, euh, le pass sanitaire euh, pour euh, ben, l'obligation vaccinale, le pass sanitaire, c'est... C'est la même chose, hein, dans le fond, on oblige euh, un passe sanitaire, ben, il faut avoir deux doses. Euh, aux États-Unis, c'est ça, c'est deux doses, je pense. En tout cas, peu importe. Euh, avec ces, ces, cette iniquité-là qui arrive dans la, la, la population américaine, on se trouve avoir beaucoup, beaucoup de grognes. Il y a 19 sénateurs qui ont dit euh, non à Biden, tout simplement, qu'ils ne veulent pas embarquer dans le bateau. Ici, malheureusement, au Québec, euh, il n'y a pas d'informations là-dessus. Personne peut savoir les sources euh, de ce qui se passe dans des autres, autres pays entre autres en Italie où la grogne règne un peu partout dans la population où on, on inonde les rues et on, on, on manifeste notre désaccord au passeport sanitaire ici dans les nouvelles traditionnelles TVA, Radio-Canada et tout ce qu'on a comme presse au Québec c'est absolument euh, euh, désolant de voir que tout est bloqué on, si on ne va pas faire nos, bah, nos propres recherches aujourd'hui avec Internet il n'y a rien de plus facile vous allez sur euh, les principaux sites aux États-Unis, ben Fox News, CNBC au niveau de l'économie, ben l'économie. Wall Street Journal qui est quand même assez libre, Reuters, euh, Bloomberg, allez faire... Beau... Bien, votre lecture euh, de, de, de vraiment des gros médias, et vous allez comprendre la situation de ce qui se passe sur la planète, euh, pas en regardant TVA et Radio-Can, euh, qui sont des médias absolument abominables sur l'information internationale, et surtout sur euh, les politiques euh, internationales. Donc, euh, euh, là, au niveau de, de ce qui se passe aux États-Unis, ben c'est un accroissement de, de, de la séparation entre les riches et les pauvres, et les on dit les petites fortunes. Donc, on a de plus en plus de disparités entre les riches et les pauvres. Et euh, ici, on se trouve avoir beaucoup de, de, ben, de petits épargnants et un peu plus riches qu'on a vu dans notre premier, euh, notre premier tableau aussi. Là. Euh, mettons, on va dire des personnes qui possèdent de 10 000 à 100 000 c'est 32 euh, euh, et en bas de 10 000, 55 Donc, ici, il y a des très pauvres. Il ne faut pas se dorer. Euh, mais il y a quand même beaucoup de personnes euh, qui ont empoché beaucoup d'argent de la part des gouvernements et ont beaucoup de sous dans leur compte en banque et sont prêts à dépenser. Et c'est ce qu'ils ont fait euh, euh, dernièrement. Et c'est à cause de ça aussi euh, qu'on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de commandes. Les chaînes d'approvisionnement sont un peu brisées. Et aussi à cause de décisions absolument euh, farfelues, euh, comme on avait bloqué un navire dans le port de Panama, qui a bloqué toutes les autres, euh, le port, le, le canal de Panama, qui a bloqué tous les autres navires pendant une semaine parce qu'il y avait un cas de COVID sur un paquebot euh, et euh, ça se trouve être un canal où on bloque, euh, lorsqu'on bloque les autres navires, mais, le, il y a un blocage, ça brise la chaîne d'approvisionnement mais il y a beaucoup, beaucoup de, de, de situations qui ont été causées par les gouvernements pour créer cette briseuse de chaîne d'approvisionnement et aussi c'est la fameuse distorsion qui s'est produite avec la fermeture de l'économie tout ça. ben là, on revient avec euh, beaucoup de sous, parce que le gouvernement en a versé beaucoup. On parle beaucoup d'inflation, on parle de stagflation. L'inflation, c'est la montée des prix, mais avec euh, euh, les emplois qui, qui montent et l'économie va quand même bien, mais on a de, la montée des prix. C'est quand même un peu sain, parce qu'on en veut un peu d'inflation, mais la stagflation, ça se trouve être la montée des prix, mais sans, sans croissance du produit intérieur brut. Et c'est... En tout cas, on, ça se chicane un peu à savoir si on vit seulement la, la période d'inflation ou stagflation, mais ce que je vous dis, c'est que une des raisons pour laquelle on a des briseurs de chaînes d'approvisionnement, c'est pas simplement parce qu'on a des... Euh, beaucoup de personnes qui veulent beaucoup de un peu d'un peu partout sur la planète, surtout de la Chine. Euh, c'est plus que ça, c'est que on a brisé le, le, le momentum de l'emploi et en ce moment, les entreprises ont de la difficulté à recruter. Euh, c'est partout, là, surtout euh, aux États-Unis. Au Québec, c'est la même chose. Et une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont décidé de décrocher complètement du système. On va aller voir ça tout à l'heure. Euh, je vous en ai souvent parlé. Ce que je vous parle aujourd'hui, c'est pas de quoi de nouveau, si vous avez suivi mes vidéos, euh, vous pouvez comprendre très très bien ce que je vous dis donc euh, c'est au niveau de la croissance du produit intérieur brut, on avait des petites croissances avant 2020 là, et en 2020 bien, à cause, euh, depuis de la crise du coronavirus là, on a Lorsque le crash est arrivé en mars, à partir du 6 mars, là, on a eu un crash, et là, c'est là qu'on a coronavirus, c'est comme s'il n'existait pas avant ça. On disait, pas besoin de porter de masque, pas besoin de rien, c'est même déconseillé de porter un masque. Ça, je parle de notre directeur de la santé ici, Horacio Aouda, on a la vidéo abondamment diffusée sur Internet. Et la science a changé depuis ce temps-là, parce que dans ce temps-là, il dit, c'est seulement dans un cadre protocolaire et on doit, lorsqu'on on porte un masque, on le déplace, on le contamine, mais c'est exactement ce qui arrive aujourd'hui. C'est tellement absurde, ça me rentre pas dans euh, la tête et on sait très très bien que le masque ne sert absolument à rien, sinon à soumettre les populations avec un un, un symbole euh, et ça continue et c'est dans le grand plan de Davos là je, je, allez lire sur le World Economic Forum là vous allez tout comprendre donc euh, c'est ça. bon peu importe là, on revient nos moutons on a eu le, le, le la, en 2020 le, le quart 2 le 2020 c'est là que ça Puis il faut comprendre que déjà en 2019 la 2020 là de le premier quart là, on avait commencé vraiment à avoir des difficultés sur le plan ben, économique là euh, parce que dans le fond euh, on avait eu la crise des repos qui faisait en sorte que les banques Craignait justement de se prêter. Donc, on, on anticipait une crise qui s'en venait rapidement et c'est arrivé. La crise a été facilement résorbée par l'investissement là. l'injection massive de capitaux dans le système et là on a vu une croissance du produit intérieur brut. Après avoir chuté de moins 35, on est monté à plus 30 et là ensuite on a baissé et maintenant on est à, en moins au niveau de la croissance du produit intérieur brut. Il faut bien comprendre la croissance du produit intérieur brut n'est pas euh, le produit intérieur brut lui-même. Lui on n'est pas revenu à, à, des, euh, à un produit intérieur brut d'avant la la, la, la crise du coronavirus. C'est la croissance. On a joué là-dedans un, un, un grand moins et un grand plus, mais là, on est en décroissance. Et d'ailleurs, plusieurs, plusieurs économistes le disent, euh, ce qui se disait, bon, on va revenir quand même à, des, à une croissance très solide, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs économistes le disent. On se trouve à être encore en fluctuation. Et ici, euh, ce graphique-là nous montre justement, le, c'est l'emploi, parce que dans le fond, beaucoup, beaucoup repose sur l'emploi. En ce moment, les chaînes d'approvisionnement sont brisées, dû au fait par des distorsions du système monétaire. Euh, mais plus que ça, euh, euh, c'est plus que la distorsion du, du système monétaire, c'est qu'on a changé les mentalités de beaucoup de gens. Il y a des personnes qui étaient proches de la retraite, qui ont dit « Bon, je vais prendre ma retraite, je vais arrêter de travailler pour rien, pour de l'argent. De tout toute façon, le gouvernement vient nous piquer à peu près euh, tout ce qu'il peut. Et euh, en plus, plusieurs personnes vont décroché du système parce qu'ils se sont dit, c'est absolument absurde de se donner tant que ça pour un système où on sait que les dés sont truqués, que... La, les banques gagnent tout le temps, les riches gagnent tout le temps et les riches deviennent plus riches. Nous, on travaille dur et on devient soit plus pauvre ou on stabilise notre situation, point. Donc, plusieurs ont décroché et ça, ça se trouve être cette réalité, même si oh, le taux d'emploi aux États-Unis euh, est en train de revenir assez bas. Là, euh, on avait eu une belle, un taux d'emploi qui était avant 2020, là, on était rendu à... Euh, c'est 2, 3 mais là, on est rendu à 5, points quelques je, je parle euh, le taux de chômage au, aux États-Unis. Donc, on est quand même, on s'en va quand même à un taux de chômage qui est intéressant, mais euh, le contrepoids de ça, c'est qu'on a beaucoup de, de désengagement de la population. Puis ça, ça se trouve être, euh, l'autre graphique, c'est l'inverse du euh, désengagement du, de la population, là, euh, on le voit moins parce que c'est comme si c'était le graphique inversé. Et le prochain graphique, c'est tout simplement l'inverse. Euh, regardez la ligne noire ici, là c'est ça ici. Là. Donc, euh, depuis euh, les années 2000, là, on a un désengagement de la population. Vu que le gouvernement met beaucoup, beaucoup d'argent dans des, des programmes sociaux, donc le gouvernement de plus en plus euh, prend en charge plusieurs aspects de notre vie en nous donnant de l'argent euh, au niveau des allocations. Je parle ça, c'est aux États-Unis, mais c'est aussi vrai ici au Canada par les pensions. Ça, c'est un peu normal. Pension, on a payé une partie de cette pension-là via nos impôts. Euh, mais euh, plus que ça, c'est qu'on a des programmes sociaux qui permettent euh, de maintenir artificiellement des économies. Et c'est loin de se terminer parce qu'avec le futur, comme vous savez, je vous en, a, en ai parlé souvent. Et pour moi, le salaire de base universelle, peu importe de la manière que ça va se, se dérouler, ça va arriver euh, parce que les banques centrales vont continuer à injecter de l'argent euh, massivement dans l'économie euh, et pour euh, peut-être calmer la grogne de. Des, des plus pauvres, là, des serfs, on va leur donner une poignée d'arachides, une poignée de pinottes pour qu'ils puissent se euh, contenter sans trop faire de révolte, parce que les riches vont s'enrichir encore plus. Donc, euh, c'est ça qu'on va faire. On va encourager euh, plusieurs de rester décrochés de, du système et on va leur donner des, un salaire de base universel Et moi, je vous dis même euh, qu'au lieu de verser beaucoup, beaucoup d'argent, euh, où les grandes entreprises, où les plus riches profitent de tout ça, euh, je suis pas du tout un socialiste, mais je me dis, tant qu'à le donner, c'est toujours ça que j'ai cru et que je crois encore, tant qu'à le donner, ben, donnez-en aux, aux personnes, à les plus pauvres dans la société, parce que les grandes entreprises, on regarde simplement les GAFAM euh, euh, qui ne payent pratiquement pas d'impôts, là, c'est sûr qu'il y a des lois, des règles sur la planète, dont ici, là, au Canada, Christian Freeland, s'est prononcé là-dessus. Là, ça, ça là-dessus, je suis très, très d'accord, parce que dans le fond, eux doivent payer leur jeu. De part euh, du, du gâteau là, au niveau des, des impôts et euh, ils ne le font pas en ce moment. Euh, ils, sont, ils ont beaucoup de capitaux dans les paradis fiscaux, c'est effrayant, c'est ce qu'ils viennent de sortir, là, le euh, Pandora, on le voit, là. même Tony Blair est impliqué là-dedans, beaucoup de riches. Le système se moque de nous, les politiciens euh, se moquent de nous, euh, littéralement. Euh, je ne sais pas si on va bannir cette vidéo, je m'en fous, euh, mais on se moque de nous, littéralement, on nous dépouille on nous ment en plein visage à tous les jours, on essaie de contrôler les populations, on nous donne des, des poignées d'arachides, de, de, de peanuts pour nous contenter, mais dans la réalité, ce qu'on veut, c'est le contrôle des populations, et les riches deviennent plus riches, et ce qui vient de sortir comme scandale euh, au niveau des grands de ce monde, c'est rien de nouveau, mais euh, on, peut, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que les populations, on parle, oui, du, du parce que dans le fond, c'est, insensé là que les, euh, le passe sanitaire là, qui est relié aux deux doses là. là on dit deux autres doses on commence à parler de troisième dose et lorsque les, on va être rendu à trois doses quatre doses cinq, cinq doses euh, les ceux qui ont le petit passe euh, euh, sanitaires, là, le passe vaccinal, là, qui, pense, qui se pense très euh, des, des bons citoyens, vont se faire avoir parce qu'il va falloir qu'ils en bac, parce que dans le fond, on va désactiver tout simplement leur passe euh, euh, vaccinal euh, toutes les fois qu'on va augmenter de doses. Et au Canada, je vous le rappelle encore, c'est 400 millions de doses qui ont été achetées euh, au niveau de la, des vaccins. Donc, il faut passer ces vaccins-là. Et j'ai entendu, il faudrait que je trouve la nouvelle, qu'aux États-Unis, c'est 1 milliard de doses. Mais c'est ça a de de l'allure, parce qu'ici, c'est 400 millions, donc c'est 10 doses pour chaque citoyen. Donc, ils veulent absolument nous vacciner au moins 10 doses. Et il y a beaucoup de, de, de bizarreries là-dedans. J'ai un article que j'ai lu ce matin où on nous dit, ceux qui sont vaccinés, deux doses, on parle là c'est supposé d'être le top, là. deux doses, où on peuvent, contaminer, peuvent être contaminées, et il donnait tous les symptômes de celui qui n'a pas été vacciné et celui qui a été vacciné. C'est ce matin sur Google Actualité, là, toutes des nouvelles... Euh, euh, comment que je peux appeler ça? canées. Là. donc des nouvelles de propagande. Et on disait ça que dans le fond, la petite avantage que peut avoir un doublement vacciné, et c'est pour moi qui le dit, il aurait fallu que je le mette. Là. En tout cas, on n'est pas pas là parler de vaccination mais euh, que les symptômes sont les mêmes comme une grippe euh, tu as de la toux as du, tu peux perdre des en tout cas les, les symptômes on parlait des deux puis le bilan est pas très très très positif pour quelqu'un qui est doublement vacciné et qui attrape la COVID parce qu'il peut l'attraper ou il peut la transmettre donc euh, c'est peut-être mieux de faire des tests répétitifs euh, pour éviter d'avoir la COVID, vacciner ou pas, parce que, dans le fond, euh, vous allez à l'hôpital et si les infirmières, les infirmiers ou le personnel de la santé est vacciné, et euh, en pensant que vous, vous êtes protégé, comme notre cher Legault l'a dit, euh, qui ne voudrait pas se faire euh, traiter par un infirmière non vacciné, eh bien, la personne vaccinée peut vous transmettre la COVID. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les nouvelles canées qui le disent, maintenant. Donc, euh, c'est absurde, parce que, dans le fond, tout le monde devrait être testé une fois par semaine ou deux fois par semaine, vacciné ou pas, pour euh, pas transmettre la COVID à M. Legault. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est idiot, c'est... je comprends rien. Et ce que Dubé a fait, son... son... Son retrait, là. Peut-être que c'est pour revenir en force, mais on, depuis quelques jours, Dubé est pas mal silencieux. Je sais pas comment il voit ça, en tout cas. On revient aux moutons. Euh, ici, on se trouve à avoir le, le désengagement de la population. On n'a pas de rebond très, très significatif et ça continue. Donc, euh, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Et peut-être ici aussi, euh, euh, c'est la même chose. C'est une des raisons pour laquelle on a de la difficulté à recruter du personnel un peu partout. Et euh, là, on se trouve à avoir un graphique que je vous ai souvent montré, je continue à vous le montrer parce qu'on avance toujours dans le temps et est-ce que le scénario qui était là va se poursuivre euh, ça, ça se trouve à être le, la vélocité de la monnaie euh, comme on le sait, euh, l'injection massive ben depuis les années euh, 2000 euh, même graphique ici depuis les années 2000, la distorsion est arrivée dans le système attendez, c'est où j'avais ça je... il me semble que j'avais l'autre graphique, en tout cas on ne perdra pas de temps ça si je le trouve pas, depuis les années 2000, j'avais le... Ah, l'emploi, euh, c'est ça, euh, ben, c'est ça la, euh, on voit très très bien le, la, la courbe aussi depuis les années 2000, à cause de l'injection massive de monnaie ou les programmes sociaux euh, euh, vraiment inutiles, là, ben, on se trouve avoir un désengagement des populations. Il y a le vieillissement de la population aussi, on doit le dire, mais plus que ça, il y a un désengagement de la population euh, qui se dit vivent moins... Euh, euh, en ayant des salaires. On le voit aux États-Unis et à cause de cette... Euh, on voit que c'est à partir de 2000 que c'est... C'est directement dû à l'injection monétaire et on revient ici à notre graphique. Dans les années 2000 aussi, là, euh, à peu près, c'est la même chose qui est arrivée au niveau de la vélocité de la monnaie. Plus qu'on met de l'argent dans le système, euh, plus qu'on on soigne euh, la population en leur donnant quelques pinotes, les riches, euh, eux, se remplissent des poches et euh, tout ça est dû au fait qu'on se trouve à avoir... Euh, euh, très bien compris que c'est euh, l'injection le, le, le <rire> monétaire qui a fait en sorte qu'on a encore plus d'argent dans le système, mais l'argent ne vire euh, plus. Euh, c'est le graphique qui nous montre ça. Donc, euh, on se trouve à être euh, euh, dette. Euh, et euh, j'ai, ben, la dette, dans le fond, le produit intérieur brut, la croissance du produit intérieur brut, vous voyez, je vous avais dit tantôt euh, qu'on est arrivé à peu près, ben, on est à peu, à peu près égal à, à l'avant-crise, mais le produit intérieur brut, avec le temps, va monter, la croissance ne sera pas comme ce qu'on a connu, là, on est à, à la baisse, comme vous avez vu sur un des graphiques, mais avec le temps, on va croître, là. La, la croissance du produit intérieur brut, pas la croissance, le produit intérieur brut lui-même américain et tous les autres pays, c'est la même chose, dans le fond, on suit ce que les, les États-Unis font, euh, va croître, mais avec l'injection de liquidité dans le système, et ça va être la même chose ici au Canada. Donc, euh, on se trouve à avoir de l'injection monétaire, le bilan de la Fed se gonfle, de bons du trésor qui ne valent rien, donc ils sont de la création monétaire euh, à part, ex nihilo, à partir de rien. Et euh, c'est pour ça ici qu'on se trouve à avoir à, à les dettes qui continuent à augmenter, même les dettes d'entreprise les dettes des individus, bon, c'est pas grave, la banque centrale va être là pour injecter beaucoup beaucoup de liquidités encore dans le système. Donc euh, c'est un peu la vidéo d'aujourd'hui vous, de vous démontrer comment euh, le système lui-même va continuer à, à souffler. Et au niveau des dettes, ben faut pas se leurrer jamais les dettes, euh, soient des pays et de plusieurs individus aussi vont être payés. Euh, euh, c'est pas grave, c'est la nouvelle réalité. Je pourrais vous dire que euh, peut-être à un certain niveau beaucoup d'individus vont tomber. C'est pas que je, je, je pense que c'est le plan de Davos, là, euh, 2030, aller sur le World Economic Forum, où le slogan, là, c'est Vous n'aurez plus rien, vous serez heureux. C'est le plan de plusieurs. Plusieurs vont se faire acheter par ce système-là, euh, ou vont se, vont se faire imposer par ce système-là, où on va vous donner de l'argent gratuitement euh, au, au prix de, de, de collaborer avec le système. Mais il y a, des, il y a de l'encouragement, parce que euh, je lisais dans un, un article sur Zero Edge, je pense je l'ai partagé sur mon site boursetechnique.com euh, on ira pas voir ça parce que je termine euh, où on parle que dans le fond le plan, le plan euh, des mondialistes fonctionne pas exactement comme ils le voudraient euh, ce qu'ils veulent dans le fond euh, surtout, on voit très très bien les courbes euh, au niveau de l'IRNSPQ, qui sont nos statistiques ici au Québec, on voit que la COVID euh, euh, on a des cas à euh, tous les jours on a des, des nouveaux cas mais les cas c'est pas de de la déshospitalisation ou de la mortalité. C'est un, deux, trois morts par jour et on le voit très, très bien sur le site de l'IRNSPQ c'est des personnes âgées, et c'est normal l'automne, on a plus de mortalité. Mais la réalité qu'on a vécue il y a quelques mois, euh, et même qu'Arruda, de sa propre bouche, avait dit qu'on comptabilisait sur un étage, euh, si quelqu'un si une personne âgée dans un CHSLD avait la COVID, ben, euh, si quelqu'un d'autre mourait, on le comptabilisait par mesure de précaution, euh, comme COVID. Euh, les chiffres sont truqués, absolument truqués. Mais là, on voit une... une, une comment... On vraiment là, une coalition là, mondiale là, depuis euh, tout de suite après l'été, au début de septembre. Là, on a vu très très bien le plan euh, s'est attaqué. On a donné le 15 octobre comme date d'échéance. Ça pas de a fait fonctionner. Dans plusieurs pays, ça n'a pas fonctionné dans le sens que plusieurs personnes sont dans la rue. Ici, au Québec, c'est le manque de courage, mais plus que ça, je pense que beaucoup trop de citoyens qui sont soumis à, à, à une dictature euh, sanitaire. Et, et moi, ce n'est pas le, le fait d'être de, de, de, de, pour le vaccin contre le vaccin. Euh, pour l'instant, je ne suis pas vacciné. Euh, mais c'est aussi dans une Quelques années, ça s'avère que le, le, le virus du COVID, euh, ben, on, on peut combattre complètement le virus du COVID. Moi, je ne pense pas. Dans le fond, c'est l'immunité. Et euh, peut-être prendre ces temps-là pour se remettre en, en santé, moi, c'est ce que j'ai choisi comme voie. Donc, euh, je fais attention à ce que je mange, je fais des exercices. Donc, euh, à 62 ans, je me considère pas mal en forme. Pas parce que je... je c'est parce que j'ai pris des mesures pour, là, dans le fond. Euh, et le gouvernement m'a beaucoup à, à, à encouragé à, à faire comme ça. Pas de gymnase, je vais me créer un gymnase. Pas, pas la possibilité de bien manger, je vais bien manger. Donc, j'ai fait contrairement le contraire à ce qu'ils m'ont dit et c'est bénéfique. Donc, je vous encourage à faire ça. Donc, euh, c'est ça. Pour terminer, euh, dans le fond, on serait dans une, une situation euh, qui nous permet peut-être de voir des lueurs d'espoir, même si tout paraît noir et... Et les mondialistes euh, s'acharnent encore plus au niveau du passe sanitaire, mais euh, c'est peut-être une raison pour laquelle ils s'acharnent autant, c'est parce qu'ils voient que ça ne fonctionne pas comme ça devait fonctionner. Donc, euh, ben, le 15 octobre euh, est passé. Ici au Québec, Dubé a repoussé euh, euh, chemin au niveau. Euh, il a mis ça au 15 euh, novembre. On va voir ce qui va arriver. Euh, Biden a mis ça en novembre aussi, la, la, la date butoir là, au niveau des entreprises de moins 100 employés pour l'obligation vaccinale. Il y a 19 euh, et, euh, gouverneurs. Il y a plus que... 19 États là, qui ne sont pas d'accord. Je pense que 5, 50 des États aux États-Unis ne veulent absolument pas rentrer dans les plans de Joe Biden. Mais là, on a 19 gouverneurs qui ont très bien manifesté leur désaccord total en appliquant les lois de Biden où les entreprises de plus de 100 personnes devraient être vaccinées doublement. Et je vous dis, ce n'est vous... pas une prophétie très, très forte, c'est qu'on est passé aux triple doses ici au Québec au niveau des personnes. En on commence avec ça et ça va tomber le triple dose pour toute la population. La double dose, lorsqu'on dit euh, double dose, vous êtes correct. Non, non. On a dit de, sur leur propagande, adéquatement vacciné. Donc, adéquatement, c'est deux doses, trois doses. Si tu veux arrêter au bout de deux doses il euh, va falloir que tu aies une autre dose, tu, seras, tu ne seras plus adéquatement vacciné, et ainsi de suite. Ça va continuer comme ça, le scénario. Et pour être optimiste, je ne pense pas que leur grand plan de ré réorganisation mondiale va fonctionner, euh, qui est le, le, le, le World Economic Forum, là, avec Claude Schwab, euh, au niveau du plan de Davos. C'est ce qu'ils veulent vraiment, mais les mondialistes euh, ont beaucoup d'opposition, et il faut que ça... Faut que ça continue pour qu'on puisse vivre enfin librement et c'est ce que j'espère je, de tout mon cœur. Euh, euh, il faut euh, il faut résister. On se revoit très bientôt. Merci.